ça voyage dans le ciel? Eh oui! Oh, oh, oh, oh, bravo, Christopher! À ton tour! Oh, à mon tour! Hey, mais salut! Je suis super contente que tu sois là. Christopher et moi jouons au jeu des moyens de transport. On doit déterminer si un véhicule voyage sur l'eau, dans le ciel ou sur terre. Euh, tu peux m'aider un peu? Parfait. Au, au ciel ou terre, terre ce n'est plus un mystère. mystère. José, oui. est-ce qu'un bateau ça voyage sur l'eau, dans le ciel ou sur terre? Euh, un bateau, ça voyage... Euh... T'as une idée, quoi? Oh, oui! Un bateau, ça voyage... Hum. sur l'eau! Bravo, José! À mon oh, tour! Oh. Au ciel, ciel ou terre, es ce n'est plus un mystère! mystère. Ouh! Un train! Un train, ça voyage! Un train, ça voyage! Oui. T'as une idée? Oui! Un train, ça voyage sur des rails. Oui. Donc, sur Terre? Et oui, sur la Terre! Chou-chou! Ah, chou tchou, tchou, tchou, tchou. Hey, mais Josée, en parlant de Chou-chou, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au jeu de société Chou-chou. Oh, mais c'est vrai. Allez, on joue! On peut pas, il y a un problème. Il faut être un minimum de trois joueurs pour y jouer. Oh, mais c'est vrai. Mm -hmm. Oh, mais je sais, on appelle Gzux! Oh, Gzux! <rires> ah. Hey salut, Gzux! Ah. Ah. Ah. <rire> Tu veux jouer au chouchou avec Christopher et moi? Chouchou? oui, à la gare. Oh! Oh! Chouchou à ton sang, c'est les fleurs! T'apportes des fleurs pour José et Christopher. C'est une merveilleuse idée. Achou! Oh, Zux! Je suis allergique aux pollen de fleurs. Ah, Quand les morceaux de pollen entrent dans mon nez, ça me fait étendre un chou! Il n'y a pas d'allergie sur ta planète, ah, Sux! Ah. Oh, t'es chanceux, car les allergies, c'est énervant! Ah, tchou. Allez, je vais rejoindre Christopher et José. Bonne journée. sais un... ah, tchou. Ah, tchou. pas ah, de soleil ah, Je tchou! là. Je suis là. Il est mon Oh, merci. Ah, ah, ah, tchou. Oh, désolée, Xix. <rire> Ça m'arrive tout le temps quand je fais du jardinage. <rire> <rire> Des allergies. <rire> oui, oh, ben oui. Justement, j'ai les <rire> yeux qui piquent et <rire> j'arrête pas. J'arrête pas de. Euh, Déterre. Euh, <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> oh, j'ai faux, mais fort, Tu n'as pas d'allergie sur ta planète? <rire> wow. Mais vous êtes chanceux, hein? Oh, c'est embêtant, les allergies! <rire> oh, Tu dois partir, déjà! mais oh, ben à la prochaine, Xux! Et oh, Dieu, le soleil. Réchauffe mon cœur. <rire> <Ex -ex> <rire> Ah! Oh, oh. oh, mais tant que t'es là, je vais aller chercher Chuchu. Tchou. -tchou. <rire> <rire> <rire> <Ta -da! rire> Et Ah! bête sont tes fleurs! <rire> oh, ben, moi, si je suis allergique aux fleurs. Non. <rire> oh! Merci, Chuchu! Elles sont magnifiques. <rire> Regardez! <'ai> tchou Ah! <rire> oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, hein? Ah oh, oui, très longtemps! <rire> <rire> oh. <rire> oh. Oh pauvre Exu, oh, oui. t'es allergique à la poussière. Oh mais oui, mais oui, allergie. Ah. Quand il y a des particules dans l'air, de pollen ou de poussière, et qu'on se met à tousser, à se moucher, à éternuer. qui piquent les yeux aussi. Pas de doute, ce sont des allergies. C'est embêtant, mais c'est comme ça. T'as raison, Zux. T'es allergique à la poussière. Eh oui. oui. Eh hey, mais là, est-ce qu'on va jouer Ah, chou, chou. <rire> <rire> <Et> ben, <allez. rire> oh, mes pauvres Zux, hein. C'est très commun d'avoir des allergies. Et toi, en as-tu hein? José viens jouer. Oh, oh j'arrive tout de suite. Oh, oh, oh. <rire> <rire> voilà, Xux! <Gzux. rire> Souffle. <Souchoir. rire> Voilà les oeufs.